Voilà donc, euh, bienvenue dans cette première vidéo sur euh, le jeu de rôle Wurm qui est un jeu de rôle qui euh, se situe donc dans le monde de la préhistoire. L'objectif aujourd'hui c'est de vous présenter ce qu'on a reçu euh, au niveau du KS, du Kickstarter. On va euh, parcourir ensemble euh, les pages mais je vais euh, commencer par, euh, par la gamme. Donc on a reçu euh, notre euh, livre de jeu de rôle qui est super bien super bien finie hein. donc comme promis avec une couverture rigide rigide et, et, et cartonnée avec avec un petit, un petit liseré comme ça pour, pour pouvoir garder un marque-page on a une écriture ici qui est dans une autre texture hein. on a une couverture qui est un peu mate, et puis on a une écriture qui elle est, est, est un petit peu brillante comme ça c'est vraiment vraiment top avec moi j'ai euh, pledgé l'éther ancestral j'ai également, on y reviendra, euh, toucher les euh, cartes en fait euh, des, euh, des personnages qui sont assez richement illustrés avec une petite partie fluff et puis, euh, et puis là euh, de la caractéristique. C'est pareil, j'y reviendrai en, en fin de vidéo. J'ai également euh, obtenu euh, mon, euh, mon écran de MJ. On le regardera euh, ensemble. Hein, euh, plus en détail avec bien entendu le petit livret euh, du mj qui lui par contre est, est en souple avec lequel il y a euh, des scénarios et puis j'ai également reçu un ensemble de cartes donc euh, une partie euh, carte qui est euh, plus euh, comment dire technique qui sert au jeu vous voyez avec, euh, avec des icônes qui correspondent en fait euh, à, à la situation, euh, situation qu'il y a au niveau du terrain et donc la capacité euh, ou non à, à, à, parcourir, à parcourir ce terrain. Et puis une carte un petit peu plus euh, fluff, un petit peu plus euh, euh, dans, euh, dans l'esprit découverte de l'univers là peut très bien se poser en milieu de table pour faire découvrir comme ça l'univers avec ben bien entendu hein, des noms des noms typiques attachés à, à l'univers préhistorique le bison blanc et rouge les plaines de sable et les mers rugissantes voilà je vais pas trop m'attarder sur les cartes parce que c'est très encombrant à, à ouvrir et à, et à présenter euh, je vais plutôt euh, vous faire parcourir ensemble euh, les deux bouquins. Je ne vais pas trop parler du système euh, des mécanismes de jeu. Je vais très légèrement les aborder. Euh, mais comme je ferai de toute façon une partie sur la page, euh, vous la verrez à ce moment-là. Et puis je rappelle également que euh, sur le site de Blackbook Book Edition, il euh, y a de toute façon une partie qui est masterisée par le créateur euh, du jeu lui-même. Donc c'est un super bon point. Euh, on a reçu également un petit message qui nous dit que les cartes d'état spéciaux ne sont malheureusement pas encore disponibles à l'envoi et qu'elles le seront début novembre et, euh, et bien sûr il euh, y, y a des excuses moi très simplement euh, voilà il y a de la com il y a un message qui m'explique euh, pourquoi j'ai pas mes cartes euh, qui s'excuse qui me dit qu'ils prendront euh, en charge euh, l'envoi donc euh, ben, aucune panique et, euh, et beaucoup de respect on attendait ce KS pour fin août on est aux alentours du 15 septembre. Je pense que c'est plus, plus que honnête. Euh, bon, après, c'est du livre. Hein, donc, euh, donc euh, voilà, forcément, c'est plus facile à faire que, que, que de la figurine. Mais le contrat est rempli. Allez, on va regarder ensemble, rapidement, le livre de règles. Ensuite, on parcourra, et je vous expliquerai, les terres ancestrales. Et puis, bien entendu, on observera, on découvrira un petit peu le l'écran du MJ parce que c'est toujours très très beau d'avoir un écran de MJ. Allez, on va aborder euh, le livre de règles. Euh, livre de règles avec euh, couverture cartonnée, euh, avec petit liseret, euh, donc on est sur un ouvrage broché Je rappelle que euh, le jeu est de Emmanuel Roudier, euh, qui est illustrateur scientifique dans le monde de euh, la préhistoire et de l'archéologie. Euh, C'est lui qui a fait les dessins, il a fait la conception et la rédaction et la mise en page euh, du jeu. Il euh, y a un avant-propos avec une table des matières ici. L'ouvrage fait quand même 230 pages, donc je vais aller de façon extrêmement euh, transverse. Euh, ça commence avec un hein, qu'est-ce que euh, Vur, mais surtout qu'est-ce qu'un jeu de rôle Donc pour les gens qui seraient totalement euh, débutants euh, dans cet univers, euh, je tiens à vous dire qu'on est euh, parfaitement accompagné dans la découverte de l'univers des jeux de rôle avec euh, cet ouvrage qui extrêmement didactique. Il est à la fois didactique pour ce qui est de la notion des euh, jeux de rôle, mais il est aussi extrêmement didactique pour ce qui est de l'univers préhistorique, et euh, c'est euh, très important. On vous y expliquera ce qu'est un personnage, ce qu'est un PNJ, un personnage non-joueur, en l'occurrence il est joué par euh, le maître de jeu, c'est celui qui anime la partie, euh, On comment utiliser les dés qu'on appelle D6 hein, dans, dans le jeu, la différence entre une saga et un scénario, et puis une chronologie également qui va vous permettre de vous repositionner, parce que quand on joue à Vurm, on ne joue pas des Australopithèques, comme pouvait l'être Lucie euh, il y a plusieurs millions d'années, mais bien euh, des hommes à la fois modernes et euh, des hommes dits euh, de Néandertal, entre 40 et 35 euh, euh, 000 ans. Donc c'est le paléolithique moyen, voire paléolithique supérieur. Euh, donc ça permet de vous positionner et surtout de vous donner un cadre chronologique qui est assez intéressant. Faut-il s'y connaître pour vous La réponse est non, puisque le livre vous accompagne parfaitement, dans la prise de connaissance de cet univers-là, même si euh, j'imagine que euh, si vous avez fait euh, des études euh, de préhistoire, euh, comme c'est euh, le cas de mon cursus universitaire, ça peut, ça peut quand même vous aider à euh, soulever quelques incohérences, incohérences qu'on retrouvera, vous verrez, malheureusement euh, dans le livre, mais ensuite euh, qui trouvent leur justification ailleurs. Création des personnages, vous allez créer un peuple euh, sur la base d'un peuple, d'un clan ou d'une tribu et de sa tribu, un âge. Un genre, hein, on ne parle pas de sexe, on parle de genre. Des forces, des faiblesses, de l'endurance, de l'expérience, des talents, des prestiges. Euh, la différence entre euh, l'homme dit euh, long, hein, qui est en fait euh, qui est en fait l'homo sapiens, euh, l'homme dit de Cro-Magnon. Et euh, l'homme ours, qui est en fait euh, l'homo neandertalensis. Hum, bon, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il y avait en fait deux espèces d'homo même si aujourd'hui ce n'est plus le cas, il n'y a plus qu'une seule espèce d'homme, c'est l'homo sapiens, n'en déplaise à ceux qui imaginent le contraire. Euh, à cette époque, il y avait bien deux espèces d'hommes qui cohabitaient, et donc eh bien, le jeu peut trouver une vraie signification et une vraie synergie sur les interactions que pouvaient avoir ces deux peuples, qui sont à la fois complémentaires en interaction sociale, mais en même temps, parfois, qui pouvaient être en, en opposition. Voilà, donc mêlée Homo et homme ours soit être enfant des deux puisque de toute évidence nous avons dans notre code génétique du chromagnon notamment le code du cheveu roux euh, donc voilà des, des informations qui prouvent qu'il pouvait y avoir de la reproduction entre les deux espèces on vous explique ce que c'est qu'un clan on vous explique donc quel est le genre avec la politesse de mettre les femmes en premier puis les hommes ensuite les femmes hommes et les hommes femmes Évidemment, les, les, les personnes qui avaient ce genre d'identité sexuelle étaient tout à fait appréciées et très bien considérées à cette époque, puisque on n'avait pas les préjugés judéo-chrétiens d'aujourd'hui. Et le livre met l'accent là-dessus, je trouve que c'est une très très bonne chose. On a un ouvrage qui est quand même, évidemment, richement illustré. Je vous montre ici quelques, quelques épreuves. Euh, quelques épreuves qui sont de toute, de toute beauté et on a, on a la chance comme ça de pouvoir en avoir tout au long tout au long du livre et franchement c'est super sympa. Il y a aussi énormément de facilité de lecture parce qu'il y a des cadres récapitulatifs comme ça, euh, des petits cadres qui, qui, vous, qui vous donnent des informations, des chapitres qui sont très rapides à, à lire sur lesquels vous pouvez venir vous appuyer. Donc là on a toute la constitution du personnage avec la partie endurance. Est-ce que je vais vouloir incarner une personne âgée Est-ce que je vais vouloir incarner un enfant Parce que c'est tout à fait possible. Euh, on va avoir également une notion de force, mais également une notion de faiblesse. Alors les forces vont vous ajouter des capacités pour certaines actions. Et puis les faiblesses, bah, si vous avez une grande balafre en plein milieu de la gueule, c'est sûr que vous êtes tout de suite moins sexy. Même si on découvrira que dans le jeu, en fait, ces faiblesses peuvent être surmontées. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire du personnage, euh, lors, de, lors de campagnes complètes, eh bien, il y aura la possibilité euh, d'effacer de, euh, ou de minimiser euh, les faiblesses qu'on se sera soi-même imposées, puisqu'en s'imposant des faiblesses, on peut améliorer euh, parfois euh, son jet. Voilà, vous avez bien entendu tout ce qui vous aide à comprendre comment on cuisinait, comment on construit euh, au niveau de la chasse, euh, à l'affût, hein, euh, la pêche. Alors là, on est sur des ouvrages, l'alimentation du peuple Burm. On est sur une partie d'ouvrage qui est extrêmement fluff et puis surtout qui s'attache vraiment à, aux réalités scientifiques euh, de la chose. Les pièges, euh, la cueillette, bien entendu, on va retrouver euh, les déplacements avec la notion de déplacement qui se réfère à la carte, que je vous avais montré précédemment. Si c'est des plaines, c'est 40 km. Si c'est des montagnes, c'est 10 km. Alors, On est sur des valeurs sportives qui ne sont plus celles d'aujourd'hui, puisque les hommes préhistoriques étaient extrêmement adaptés à leur environnement et donc étaient en capacité de faire des choses qui, aujourd'hui, nous dépassent. Et puis, on va avoir la partie combat et péril, avec l'ordre des tours, les décisions, les tirs, les magies, les mouvements. Bien sûr, le jeu fait appel à la magie, au chamanisme, euh, alors, on sait peu de choses hein, sur les religions, même si andré Leroy-Gourand a fait un article de, un, un ouvrage, excusez-moi, de référence sur, sur euh, les, euh, les, religions, euh, les religions préhistoriques, que je vous conseille vivement, et euh, donc, euh, ben, cet ouvrage se permet hein, d'aborder euh, cette partie-là. Euh, bien entendu, après, il y aura les combats, les blessures, si vous faites euh, des, euh, des doubles ou des triples, vous allez faire euh, plus de blessures, vous pouvez attaquer avec euh, l'aide de vos alliés euh, qui vont vous rajouter des bonus, vous allez avoir bien entendu un ensemble d'armes avec toutes les caractéristiques des armes qui vous permettront euh, soit de toucher plus loin, soit de toucher plus fort. Enfin euh, voilà, tout est tout est fait dans le, dans le livre pour vous accompagner dans, dans la découverte de cet univers. On va avoir ici les périls naturels comme la faim, la fatigue, les flammes, la foudre. Euh, et puis les maladies, le froid, hein, parce que bah, quand il fait euh, moins, moins 60, hein, ce qui arrivait quand même assez régulièrement à l'époque du Vurm, forcément les choses sont beaucoup euh, moins faciles. Et puis les poisons, il hein, y a des plantes euh, comme ça euh, qui font qu'on pouvait euh, s'empoisonner soi-même. Euh, la guérison et les soins via le chamanisme, alors là vous verrez euh, dans le jeu, lorsqu'on le présentera lors d'une partie, que au euh, milieu de la table on a constitué ce qu'on appelle une manne. Euh, qui permet d'aller piocher des dés pour améliorer euh, des actions, puisque dans les jeux de rôle, on fait des jets de dés pour résoudre en fait euh, des actions, et euh, cette manne, elle peut se régénérer euh, en faisant un rituel chamanique, euh, ça rajoute euh, comme ça des dés dans la manne, ça permet de se soigner, on peut aussi faire un campement pour se reposer, dormir et récupérer de la vie, donc tout ça c'est très intéressant, une partie fluff sur euh, le peuple de l'ère glaciaire, euh, avec un face-à-face -face entre ces deux sociétés, c'était mignon, ça, là, il y a une partie, euh, une partie au niveau euh, des mots, voilà, euh, comme on dit, euh, cuisse, jambe, signe, euh, éclair, c'est totalement subjectif, et totalement assumé par euh, l'auteur hein, qui dit qu'il euh, s'est euh, offert euh, ce trip-là, mais euh, ça n'a pas malheureusement de, de, de fondement euh, archéologique, même si on a fait des études des langages, et, euh, et notamment des langages du Sud-Ouest de la France, et euh, on imagine que les langages primaires pouvaient être voilà, dérivé des langages, des langages comme ça euh, que l'on a aux alentours de Biarritz euh, ou, ou, ou dans le nord de l'Espagne. Euh, les femmes, la place des femmes dans l'univers du Virm, puisqu'on est quand même sur des sociétés qui sont plus matriarcales que patriarcales. Le patriarcal, c'est quand même voilà, hérité de la de, de, de la religion du livre et, euh, et là on, on, on en est très très loin euh, bien entendu la notion de voilà d'enterrement de, de, de, de sépulture, l'art l'art avec euh, avec dans cette période là notamment euh, euh, ben, l'art pariétal hein, c'est-à-dire l'art de, de, de peindre sur sur les euh, sur les euh, sur, sur les murs des grottes et puis aussi l'apparition des Vénus Hein, euh, comme la Vénus de Brasempuy, euh, bon là on est sur du gravettien, euh, sur, sur, sur du magdalénien, euh, ça là par contre c'est des, des périodes, euh, des périodes euh, qui sont liées à des industries normalement euh, lithiques et puis qui sur la fin deviennent des industries qui sont plus liées euh, effectivement euh, à l'art. Voilà, j'accélère un petit peu notre découverte, on va avoir donc toute la partie magie, bien entendu on va avoir toute la partie armes, avec les propulseurs, les, les armes de mêlée... Euh, on va euh, également retrouver donc les esprits chamaniques, alors là libre à vous hein, de, les, euh, de les instaurer ou pas. La notion de chaman avait de toute façon une place extrêmement importante dans, euh, dans, euh, dans, la, dans, dans la société préhistorique donc euh, il faut pas s'en passer et puis euh, euh, l'ouvrage est, est très richement euh, illustré et puis surtout euh, vous apporte un appui euh, qui est assez conséquent pour pouvoir euh, animer cette partie là. Euh, chaman des rêves, chaman des roches, chaman des vents, chaman du soleil, avec du fleuve, avec la lumière, euh, l'aura fortifiant, le sanctuaire de l'été. Enfin voilà, vous avez vraiment tout un ensemble d'informations. Vous pouvez même Imaginez qu'il y ait des fantômes hein, qui viendraient euh, comme ça gêner, euh, gêner euh, vos. Euh, enfin, euh, rendre un peu fou euh, vos joueurs, voire tout simplement ben, des esprits bienveillants qui peuvent vous aider et améliorer par exemple vos jets euh, de dés euh, lorsque, euh, lorsque vous êtes en galère. Si vous êtes un super jet de dés, ben, on part du principe que soit votre animal te t'aime, hein, puisqu'il y a aussi une notion d'animal te t'aime, soit ben, vos ancêtres vous ont, euh, vous ont aidé et donc là, ben c'est euh, vous êtes un peu béni des dieux, et puis sinon bah, vous avez le mauvais œil si vous ratez des jets de dés, et donc là on verra que pour pouvoir se séparer de ce mauvais œil qui va vous donner des malus, et ben il faudra euh, il faudra, euh, il faudra euh, faire, euh, faire un rituel, un rituel chamanique. Au niveau du bestiaire là euh, on est sur quelque chose de très intéressant parce qu'on est sur un bestiaire euh, typiquement vu avec euh, bien entendu pour ceux qui ont fait de la préhistoire on retrouvera euh, le rock, on retrouvera le bœuf euh, musqué, les bisons et oui il y en avait euh, en Europe euh, à, à cette époque. Euh, des chevaux, des hyènes des cavernes, euh, et ben ouais, c'était vraiment pas cool. Euh, des euh, loups gris, euh, des lynx, euh, des lions, et le célèbre, non pas mammouth, mais mégaceros qui est bien connu de tous ceux qui ont fait des études d'archéologie et qui se sont tapés euh, des études de boucherie euh, la boucherie en fait c'est la zone dans laquelle les ont pressé jeter les restes, donc dans les grottes des chasseurs vous avez des zones de boucherie et il y a pas mal de mégacéros de restes de mégacéros à cet endroit et puis du cervidé aussi, l'ours brun voilà je passe et donc on va arriver à la partie qui dénote un petit peu, alors oui il y a un truc qui est très sympa c'est qu'il y a les animaux marins euh, je trouve ça assez classe parce qu'on va voir les orques, les dauphins, les cachevaux et euh, la baleine noire euh, ça, c'est vraiment top. Et puis là, on va avoir voilà, une importation des euh, créatures dites fantastiques, euh, rares ou disparues. Alors moi, ça m'a un peu gêné de prime abord euh, de retrouver en fait euh, des animaux euh, comme ça euh, dans ce jeu. Et en fait, le créateur du jeu s'en explique. Il y a un espèce de voilà d'un collectif qui veut que les hommes préhistoriques euh, étaient également euh, en présence euh, malheureusement euh, euh, des dinosaures. Hein, vous le savez bien. Euh, c'est euh, c'est quelque chose qui euh... Qui a le poil dur, hein, qui, qui est difficile à combattre. Et puis on est quand même dans un univers de rôlistes, dans un univers donc forcément de, de, de, de fantaisie. Et je pense que en fait l'auteur s'est dit, je préfère accompagner les joueurs dans l'intégration de personnages et, et d'animaux mystiques plutôt que de les laisser faire n'importe quoi. Voilà. Donc on est cohérent. Dans la démarche, même si on est conscient que ben, les animaux en question n'ont euh, rien à y foutre. Euh, avec, euh, avec le KS, on avait la possibilité d'avoir comme ça là des fiches qui sont euh, merveilleusement illustrées. Hein. Franchement, c'est magnifique. Et en fait, derrière, vous avez le fluff et vous avez la caractéristique euh, de l'animal avec sa taille, sa masse, son endurance, les jets de dés qu'il fait lorsqu'il veut euh, vous attaquer. puis c'est spéciale. Donc voilà, on avait ça qui était prévu dans le cahier, je sais pas si ça sera reconduit dans la vente dans la vente sur notamment les magasins comme comme Philibert et autres, mais moi je suis très très heureux d'avoir eu d'avoir eu ces fiches et puis ben je me suis étonné de trouver dans ces fiches des des bestioles de plus en plus bizarres et puis notamment des choses qui m'ont totalement déconvenu puisque je me retrouve avec des dinosaures et alors pour moi ça c'est voilà, c'est, très rébarbatif parce que je me dis, mon dieu, pourquoi me mettre un, pourquoi me mettre un spinosaure dans mon jeu alors que le spinosaure a, a bien dû disparaître 75 millions d'années avant les apparitions des premiers australopithèques. Donc je suis, voilà, c'était la déconvenue. Je me suis dit, merde, c'est dommage de faire ça dans un jeu, qui, qui, dans un ouvrage qui, qui a tellement mis l'accent sur la véracité, sur l'existence archéologique, sur la référence scientifique, et puis en fait ça s'explique par le fait qu'il a voulu offrir à son jeu de la diversité, il n'a pas voulu fermer la porte à la... Pas à l'ASF, mais à l'héroïque fantasy, hein, euh, à l'univers un peu, un peu magique et puis euh, aux bestioles un peu mystiques. Et, euh, et voilà, je, finalement, de prime abord, comme ça, j'étais gêné. Mais euh, après coup, j'ai compris qu'il voulait accompagner euh, les joueurs dans ce délire. Donc attention, ça n'est qu'un délire. Hein, on, est même, on est quand même page 171 et on aborde seulement euh, les, animaux, euh, les animaux mystiques. Donc il n'y a rien de grave là-dedans, même si, euh, voilà, je le redis de prime abord, moi, ça m'a un peu choqué de, de retrouver des spinosaures euh, et, euh, et des, Velocir et des, euh, des euh, je sais plus comment ça s'appelle ça, des Edzagopteryx euh, dans, euh, dans le jeu, voilà, des masosaures, euh, hors de question. Mais bon, voilà, c'est euh, une proposition qui permet de diversifier, de diversifier le jeu et... Bah, Peut-être que je m'autoriserai à m'en servir, même si je pense que le premier scénario qu'on fera, ce sera un scénario vraiment euh, historiquement euh, avéré. Ensuite, on a euh, les aventures préhistoriques euh, présentées euh, le virement en quelques mots, les modes de jeu, il y a des modes de jeu euh, bien définis. Ensuite, on vous informe en fait euh, euh, des environnements, euh, les grottes avec la faune qu'on pouvait euh, y rencontrer, les dangers qu'on peut, euh, qu peut y rencontrer également. Puis vous avez également les marécages et puis les montagnes. Alors, ça, c'est en cohérence avec la carte que je vous ai montré en début de vidéo euh, puisque la carte avec les petits icônes qui vous disaient voilà ça fait 10 km et là c'est plus des rivages de la plaine ou, ou de la steppe, euh, bah, ça vous permet lorsque vous déplacez vos personnages de les faire évoluer dans des environnements qui sont diversifiés et puis de venir vous référer comme ça à ces fiches pour savoir quels sont les dangers qui peuvent être qui peuvent leur être exposés, la faune et puis la description des lieux, je trouve ça très intéressant. Voilà les modes de jeu euh, ensuite, euh, le jeu au niveau euh, au niveau des tribus, euh, on va avoir les relations, hein, bien entendu, on peut tomber amoureux, créer une famille, euh, avoir euh, avoir euh, des enfants, et puis euh, et puis ben avoir également euh, malheureusement euh, des décès. Vous voyez, on a des dessins comme ça, c'est euh, c'est vraiment euh, vraiment chouette. Et là, on tombe sur le premier scénario introductif, qui est le puits aux ossements, qui est en fait la partie qui a été jouée l'auteur sur la page youtube de blackbook édition je vous mets ça en référence juste ici vous cliquez vous aurez vous aurez la partie donc comme ça je peux vous dire que c'est pas la partie qu'on fera puisque les personnes avec qui je vais jouer ont regardé cette vidéo donc ils sont spoil sur ce scénario on prendra un autre scénario pour se lancer dans dans, dans l'histoire mais voilà sachez que si vous n'achetez que le livre de règles, vous aurez un scénario. Alors à quoi ça ressemble un scénario Eh bien ça vous donne les personnages que vous allez croiser avec toutes leurs caractéristiques, les événements qui se passent et la chronologie de l'histoire. Ça vous prend par la main quand vous êtes maître de jeu, c'est-à-dire celui qui anime la partie. Le maître de jeu, en un sens, ne, ne vous pas vraiment, hein. il, accompagne, il accompagne les joueurs. Mais voilà, vous avez des cartes qui vous permettent de soutenir votre propos. Et puis, vous avez toutes les informations qui sont euh, nécessaires à, euh, à la, bonne, la bonne tenue de l'histoire. Et puis ensuite, eh ben, vous allez avoir euh, le dévoreur, euh, un, autre, un autre scénario hein, qui, en fait, euh, qui peut être une, une suite euh, immédiate. Et puis, je crois qu'il y a aussi un scénario, voilà, l'accident de chasse. Voilà, à la fin euh, de l'ouvrage, on va euh, retrouver euh, l'affiche... Euh, deux personnages que je trouve un peu tristounettes Alors c'est vrai qu'on pouvait en commander euh, dans le KS J'aurais peut-être dû le faire euh, Je m'en étais gardé, euh, je le regrette Je verrai si je peux les acheter euh, après coup euh, Parce que là c'est un, un peu tristounet Mais bon, c'est fait pour être, pour être photocopié euh, facilement Donc, euh, donc ça s'explique Et puis à la fin, on va avoir comme ça des forces de personnages au niveau du déplacement, l'agilité du bouquetin, la force de l'ours, ça vous... c'est des récapitulatifs euh, au, niveau, au niveau des règles. Ça aussi, c'est assez intéressant. Si vous n'avez pas l'écran de jeu, l'écran, ce n'est pas mon cas. Et puis, à la fin, un grand, un très grand merci. Allez, je vous propose qu'on aille voir les autres éléments, à savoir les terres ancestrales et l'écran de jeu. Alors les Terres Ancestrales, c'est un ouvrage fluff dans lequel on va retrouver, donc c'est un supplément de jeu du rôle violon qui contient la description euh, du cadre géographique et humain complet dans lequel situer euh, vos sagas, vous y trouverez les détails euh, des terres, des eaux et des reliefs de ce monde, mais aussi l'historique de très nombreuses communautés comme les hommes ours et les hommes longs, euh, qui euh, s'y sont implantés depuis les temps immémoriaux et puis vous retrouverez également la description des autres mondes euh, et puis euh, on aura également euh, une grande campagne qui s'appelle le champ euh, du cygne euh, qui va qui est tout, tout simplement une odyssée donc ça c'est plus à faire à mon avis sur, sur la fin, quand vous avez quand même déjà fait l'intégralité des scénarios qui vous sont soit proposés dans le livre de base, soit proposés dans l'écran du maître de jeu que je vais vous présenter juste après. Voilà un très beau bouquin aussi, hein, avec cartonné, cartonné rigide, richement illustré. Donc Vous l'aurez compris, hein, on est plus sur du fluff avec euh, avec euh, de la description, je pense que j'ai pas encore pris le temps de le lire euh, de façon approfondie, mais on va retrouver euh, la notion euh, des plaines, des reliefs, euh, vraiment histoire de vous donner euh, toutes les clés. Euh, C'est vraiment des ouvrages qui sont réservés soit aux maîtres de jeu, soit aux personnes qui ont envie. Euh, tout simplement de découvrir euh, cet univers euh, de, euh, du Vurne. Euh, on a aussi le, le, le fameux marque-page qui était dans le livre de règles. Les communautés avec des tribus. Et puis, eh ben, tout simplement, euh, le créateur du jeu s'est euh, euh, inventé un peu sa mythologie. Hein. Il a inventé des tribus euh, qui portent des noms. Il a, un, il a inventé des personnages. Euh, il, a, il, a, il, a, il a charpenté en fait, son jeu autour... Euh, autour de toute une, toute une mythologie, voilà tout un ensemble d'histoires, de, de, de, de, et euh, il nous les divulgue dans, dans cet ouvrage. Ce sont des choses qui ne sont pas présentes, bien entendu, dans l'ouvrage de base. Dans l'ouvrage de base, vous avez tout ce qu'il faut pour appréhender l'univers euh, du Vurme, les animaux, le bestiaire, des choses comme ça. Mais là, on est vraiment sur ce qu'on appelle dans le monde ludique du fluff, c'est-à-dire bah, de l'histoire, euh, à, à proprement, à proprement euh, parler donc euh, c'est extrêmement euh, euh, sympa euh, à lire euh, on a les grandes tribus euh, euh, des totems, vous voyez on a des dessins qui sont euh, oh, c'est tout simplement euh, somptueux je me permets de vous, euh, de vous montrer ça voilà on a des dessins crayonnés comme ça, c'est vraiment, vraiment superbe, regardez ça euh, bon. Alors là, on est plus sur une partie qui est peut-être un petit peu moins, euh, un petit peu moins euh, en référence euh, archéologique. Hein. Euh, C'est plus euh, euh, la partie background euh, qui est qui voulue par, euh, par l'auteur euh, du jeu. Mais euh, bah, bah, ça va soutenir, ça va soutenir votre votre diversité et ça va vous permettre comme ça euh, euh, d'appréhender et puis de pouvoir intégrer les joueurs euh, dans la partie. Ils vont se sentir euh, habité par leurs personnages, et vous, vous allez pouvoir les nourrir de toute cette mythologie qui y a là autour. Mythologie à la fois des animaux mystiques, mais mythologie aussi des ancêtres, des tribus, euh, de la condition euh, qu'il y a. Et puis là, on va retrouver donc le fameux champ du cygne, euh, avec cette magnifique, magnifique euh, image, euh, avec le signe noir, le, le roc là, qui est derrière. Le roc, ça fait cette taille-là. Hein. Euh, on se dit, ouais le, le cerf, il est surdimensionné. Non, non, le... Les, les... Euh, c'est pas un rock, c'est un, un Méga soros, Excusez-moi. Euh, le Méga soros ça fait vraiment cette taille-là. Hein. C'est euh, un truc euh, de naïve. Voilà. Et donc, ce signe noir, bah, c'est euh, tout simplement un ensemble de scénarios euh, qui euh, vont vous permettre euh, de faire une grande, grande, grande, grande, grande histoire. Euh, plusieurs, euh, plusieurs actes en fait. Plusieurs, euh, plusieurs. Euh, vous allez tenir en haleine vos joueurs pendant euh, pendant plusieurs semaines, voire euh, voire plusieurs mois. Et donc, ils vont évidemment ben, pouvoir euh, faire euh, euh, des découvertes et puis faire évoluer leur personnage. Alors, c'est sous, sous la forme de chant. Alors, c'est marrant parce que ça me, fait, ça me fait penser un peu à ce que, à ce que Léo présentait pour, pour elle, hein, puisqu'il parlait des chants euh, des, euh, des Vikings. Et ben, là aussi, on a une notion de chant avec à l'intérieur des actes. Et puis, et puis, on va pouvoir découvrir comme ça euh, euh, tout plein de choses avec des personnages nommés euh, comme Brohan, comme euh, Atlilé, euh, avec leurs caractéristiques. Donc là, on est quand même sur une partie scénario qui, de mon point de vue, est plus expert et doit être appréhendée après avoir fait au moins euh, quelques parties. Et en tout cas, les parties dites d'initiation, soit celles du livre de règles, soit celles qui sont euh, dans l'écran du MJ que l'on va voir tout de suite. Allez, j'en termine avec euh, donc ce tour d'exploration de l'univers de Vurme, avec cet écran du MJ qui est accompagné d'un livret que vous voyez euh, ici. Donc un écran du MJ, on verra ce que c'est après. Dans le livret, euh, on va euh, retrouver euh, trois scénarios. Euh, ramener euh, ramener la flamme, euh, le, la dernière chasse euh, de Darky et... Euh, euh, Machérodus, le Machérodus noir, euh, donc je vais pas trop rentrer dans les détails mais c'est trois scénarios qui sont quand même des scénarios dits euh, d'initiation où vous allez euh, bah, commencer à rencontrer par contre des animaux un peu mystiques puisque le loup de givre n'était pas censé être un animal dit, euh, dit euh, en cohérence avec, euh, avec l'univers. En la liberté hein, du jeu de rôle c'est de se dire bah j'ai pas envie de jouer à des trucs mystiques je vais changer je vais changer tel animal par un animal plus cohérent j'ai pas encore lu les scénarios est ce que ce sera possible à voir mais normalement le, le, le jeu de rôle c est, c est, offre une grande une grande liberté voilà donc là vous avez donc ces scénarios une fois de plus qui sont découpés en actes hein, acte 1 acte 2 acte 3 qui vous expliquent ce que vous euh, devez faire et qui euh, qui vous permettent comme ça de vous pré-mâcher euh, le scénario c'est quelque chose qui est bien connu hein, des maîtres de jeu qui normalement euh, savent en faire leur affaire. Et puis si vous ne savez pas, eh bien, dans le livre de règles, on vous explique comment appréhender ces petits, petits scénarios et comment euh, vous en servir pour appuyer euh, votre propos et puis surtout euh, vous en servir pour vous en libérer puisque normalement le jeu de rôle, c'est l'imaginaire et c'est euh, surtout euh, s'appuyer sur, euh, sur une campagne pour pouvoir, euh, pouvoir s'en libérer le plus, euh, le plus vite possible. On regarde l'élément totémique, j'ai envie de dire, du, euh, du MJ, du jeu de rôle. C'est euh, l'écran euh, du, du maître de jeu. Donc en fait, c'est un écran qu'on tient comme ça debout euh, devant soi et derrière lequel on va cacher des informations, mais qui surtout en contient lui-même. Vous voyez ici il est de toute beauté et vous allez avoir l'intégralité des informations dont vous avez besoin pour masteriser sans forcément être obligé. Vous voyez, c'est un comme un paravent. voilà, Et euh, ça vous permet de vous référer euh, à des informations sans forcément avoir le nez dans le bouquin. Même si je vous conseille d'avoir constamment le livre auprès de vous, vous avez ici toutes les caractéristiques des climats, des animaux, les petits herbivores, les grands herbivores, les petits carnivores, les grands carnivores, où je vais avoir le nom de l'animal, euh, je vais avoir euh, l'endroit euh, dans lequel euh, je peux euh, les trouver, les températures euh, qui sont euh, ici, euh, les déplacements, euh, les bénédictions, les malédictions, les modificateurs de tests... Euh, qu'on va retrouver également. On va avoir l'ordre des tours, on va avoir ici la localisation des blessures, lancer des dés pour dire si je suis touché au bas-ventre, sur, sur le ventre ou toutes ces choses-là. Voilà, ça c'est l'écran du maître de jeu qui est un ensemble de récapitulatifs vraiment, vraiment euh, très pratique. Et puis ben, voilà, comme je disais, c'est totémique, hein, un, un, écran, un écran de jeu, c'est quelque chose pour, pour les maîtres de jeu. Alors il y en a qui ne sont pas fans, qui ne l'utilisent plus, mais euh, je vais faire un peu d'élitisme, je pense que voilà, le, le, le, vrai, le vrai MJ il a, il a un écran de jeu. Voilà, vous voyez, ça se déplie, et puis ben, vous avez droit à une très très belle infographie lorsque vous ouvrez l'intégralité, c'est un paravent. Qui est de toute beauté puisqu'il est bien entendu dessiné par, euh, par le créateur du jeu, Emmanuel Roudier. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation euh, du jeu euh, Vurme. Je vous mettrai euh, les liens, euh, Philibert, euh, notamment euh, sous la vidéo. Si vous avez envie de précommander euh, la version euh, qui sera euh, mise en vente euh, d'ici euh, quelques semaines, voire euh, quelques mois. Euh, là, vous aviez euh, la partie euh, KS. Je pense que au niveau du résultat, la partie qui sera vendue plus tard ne devrait pas trop s'en éloigner au niveau qualitatif. Vous aurez de toute façon accès au livre de règles, vous aurez accès à l'écran du livret d'aventure et à l'écran du MJ, et puis vous aurez également accès aux terres ancestrales, à la vente après que les gens qui ont pledgé le jeu auront été, auront été servis. Je pense qu'il y aura une réimpression car le jeu a très très bien été accueilli par la communauté, le ça a très très bien marché, et je sais qu'il est déjà prévu de faire une vente directe dans dans les magasins. Donc vous retrouverez ce jeu très facilement sur internet ou dans les bonnes boutiques. Je vous remercie de m'avoir suivi. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jeux bah parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et puis bah moi je vais faire un, un grand voyage dans le passé pour pouvoir vous proposer une partie dans l'avenir. À très bientôt.